nous avons deux actes, qual est et à la Je vous un paragone. première Augusto. cui Vous C'est un Mais elle C'est un objectif. Et après 100 centaine, Saint-Georges-Vinci. Seconde, l'effet le corps. A Saint-Georges, il peut bien en continu. Et a dire, va il Et elle va tirer tous les 30 minutes, quoi, y Soggo, aspetto davanti alla porta di Catucci, un mi piace tanto. Terzo, Zilia fece di più in corpo che a Saint-Georges. E a noi, corzi, ci piace la roba via. come la pulenta, i lasagne, i tripeci o i vagioli. 3 a 0. Quarto punto, un nome. Saint-Georges è francese. E' un tipo che ha tombato un dracone. A classe quantunque. Zilia ha un nome corzo. E un logo in due zivaci, un vogo in casa o ponto deve andar a zilha. Mas para quem dá um nome que toca o fogo, há un'acqua. Ah, torna a São Jorge. Quinto, o físico. E é, o físico é importante como doni. Tu, te interesses primeiro ao espírito ou ao físico? Sabemos tudo o que tu fazes de retratar os seus pizzetti neres. Por que? Pai bote de restaurante, zilha vince, vince e revince. Ma Mais la plupart du temps, il s'aime ici, à la maison bar. Quand il y a un pire physique, Saint-Georges est bianco et nero comme une crie d'arancho, sobria, linda et élégante. Comme... comme elle Arancho, bianco, nero. Zilia, elle, est bleu, blanc, rouge. Hello darkness, my friend. « I've come to talk with you again » ou Vous pouvez Saint-Georges costa un peu de plus que la dilla, mais pas trop, ou une un aqua de joie. Le rapport de qualité-prix torna un point pour Georges. Awa u ou slogan, U mot. Saint-Georges, aqua linda di noix montagne. Zibia, aqua minerale de Corsica. Madino, de de source des montagnes corse. Quand avevo bibit un um pastito Saint Georges oggi lìa e yeah, Saint Georges che hein? que quell'ukibi que a quazi dia po' nda in inferno a wa i bonus o dizaigne o dia de bouti dia dizia di vetro é bello, bello. e daer o belo belo e e un cortu che la fa tu dui punti pagidia dall'altro lato estac che a fa tu dizaigne o di Saint Georges o no conosco o manque o mène un punto ma sta fisu fa ci tre punti a Saint Georges bella pesca un con. Le match était très très très, mais Saint-Georges vince. Et son gustato, uditio. Un peu comme Dumbledore dans Harry Potter, ou un capello qui donne les points. Gryffindor House. 60 points. Vous pouvez vous inscrire à qui vous préférez. A tous ceux qui viennent Saint-Georges, c'est un tocchi mac. Squadra Saint-Georges, hashtag qui dit. Post scriptum. Si David dit, la Saint-Georges, pas Et mica un Saint-Georges posto che un nome maschili. A presto!